Hi, my name is Jolene Gervich and I advise high-tech startups on commercialization at MTech Ventures and I manage the Chesapeake Bay Seed Capital Fund, both of which are at the University of Maryland. Thank you for joining us today. Je serai votre modératrice pour l'émission d'aujourd'hui, Gist Tech Connect, sur le développement de la clientèle pour nombre de start si leur but est de croître et d'opérer une montée en puissance, elles devront pénétrer des nouveaux marchés hors de leur qualité, de leur région et même de leur pays. Toutefois, pour identifier et développer la clientèle étrangère, il faut se doter d'une profonde compréhension des nuances socio-économiques, du marché, de la concurrence et des segments potentiels de clientèle. N'oubliez pas que vous pouvez vous joindre à la conversation en nous envoyant vos questions et vos commentaires via la chat space à côté du lecteur vidéo ou via Twitter à hashtag Permettez-moi de commencer en accueillant notre panel d'experts. Dans le studio, il y a Mike Malio, directeur des programmes de l'incubateur à but non lucratif Halcyon, qui aide les entrepreneurs sociaux à traduire leurs idées audacieuses en des projets extensibles et durables. Merci Mike. En duplex, il y a Kevin Barrow, le fondateur et PDG de Marklabs, une société qui développe des logiciels d'évaluation des impacts pour les entreprises pour fournir une perspective profonde, régulière et fiable de l'impact social d'une organisation. Et il y a également Rhonda Schroeder, Directrice générale du Centre d'entrepreneuriat de Berkeley Haas auprès de l'École d'études de commerce de l'Université de Californie à Berkeley. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui. En attendant que les spectateurs nous envoient leurs questions, je vais entamer la discussion en vous demandant quels sont les principaux facteurs que les entrepreneurs devraient considérer en faisant de la perspective sur la clientèle. Mike, commençons par vous. Merci. Oui, c'est une très bonne question. Eh bien, je crois qu'une des premières choses qu'il faut considérer lorsque l'on développe la clientèle, c'est de ne pas se borner d'avoir le coup de foudre pour votre solution, mais avoir le coup de foudre pour vos clients. Je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des très bonnes idées dans la tête. Elles vont, ils vont se dire que c'est formidable, tout le monde va aimer, mais ils n'ont pas discuté avec les clients. Les personnes qui sous-tendent le, le produit ou service mais peut-être y a-t-il un problème que vous n'avez pas identifié. Oui, tout à fait. Je crois que ça, c'est l'échec principal des startups, c'est-à-dire de créer quelque chose que personne ne veut. Étudier la clientèle est très important pour bien comprendre les besoins du client. Rhonda, vous aidez des startups à l'échelle mondiale. Quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées pour développer de nouveaux marchés Oui, eh bien... Pour rebondir sur l'intervention du collègue, il a tout à fait raison. Effectivement, lorsque l'on traite avec des start-up à l'étranger, je crois qu'il faut se préparer à être étonné. C'est-à-dire, vos hypothèses de base par rapport aux besoins de la clientèle peuvent être tout à fait différentes. Préparez-vous à entendre des réponses inattendues qui ne sont pas conformes à vos attentes. Tout à fait. Kevin Actuellement, vous cherchez à élargir votre start-up dans de nouveaux marchés. Quels conseils pourriez-vous donner aux start-up qui veulent se développer à l'étranger? Eh bien, il faut comprendre le marché. Moi, je travaille dans le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, et... Les études de marché vous permettent de mieux comprendre la situation et vous doter de stratégies. Il faut tenir compte de tous ces facteurs. Il faut apprendre quel est le point de vue de la clientèle. Oui, tout à fait. Et à l'Université du Maryland, je travaille avec beaucoup de start de haute technologie qui cherchent à commercialiser leur technologie et touchent les premiers clients. Et comme l'ont dit les panélistes, la chose que je leur conseille de faire, particulièrement, c'est de profiter de ces occasions, faites une étude de la clientèle, euh, tenez compte, oubliez vos parties pris euh, d'entrée de jeu, parce qu'il faut entamer cette conversation avec ce client potentiel pour essayer de leur vendre ce que vous produisez. Mais vous devez entendre ce qu'ils souhaitent, euh, ce que vous leur donnez. Et ça, c'est une occasion qui vous permet d'être à l'écoute, d'entendre et ensuite vous pourrez comprendre quels sont leurs besoins et plutôt que ce que vous souhaitez leur donner. Donc, n'oubliez pas d'afficher vos questions dans le chat space ou par Twitter euh, par le hashtag connect Maintenant, répondons aux questions de nos spectateurs en ligne. Donc, il y a un groupe... Windoc en Namibie qui nous demande quels sont les conseils que vous donneriez aux startups pour avoir un prix compétitif de leurs produits sur un marché étranger. Randa, vous, vous d'abord. Eh bien, la fixation du prix de la tarification, c'est toujours une question de valeur. Quelle est la valeur que vous apportez aux clients Alors, il faut comprendre, il faut se doter d'une bonne compréhension de la valeur que vous apportez, et cela vous aidera au niveau de la tarification. Tout à fait. Et à cela, j'ajouterai que la valeur ne concerne pas seulement euh, les économies que vous leur faites faire, mais ça peut être la valeur, concerner la valeur, de ne pas choisir une alternative. Je vous encourage tous à réfléchir à la valeur de manière très vaste. La prochaine question est la suivante. Comment peut-on identifier des segments de clientèle à l'étranger? Kevin, qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Eh bien, on commence, euh, on entame une discussion pour découvrir la clientèle. Il faut comprendre quelle est la proposition de valeur de votre plateforme et ensuite il faut penser au fond euh, du client. Il faut étudier toutes les parties prenantes dans le pays en question. Et il y a le capital dont dispose le client et nous, ce que nous avons découvert, c'est que. Il faut. Toutes les hypothèses sont rarement tout à fait exactes. Mike, une question pour vous. D'après vous, comment est-ce que nos spectateurs pourraient-ils contacter des clients à l'étranger pour avoir un premier entretien? Eh bien, tirez parti votre réseau. Donc. Euh, euh, euh, Touchez les gens que vous connaissez dans un pays de questions. Si vous ne connaissez personne en Afrique du Sud, ce n'est peut-être pas le lieu idéal. De... pensez à des collègues, des camarades de classe, des gens avec lesquels vous avez déjà traité en affaires qui sont déjà sur ce marché. Vous pourriez les contacter pour peut-être discuter avec ces gens-là, mais cherchez des références pour faciliter la tâche de ces gens sur ce marché. Euh, Communiquez un mail qu'ils pourraient partager avec plusieurs personnes de leur connaissance et ainsi vous pourrez fixer des rendez-vous avec la clientèle et peut-être faut-il contacter une centaine de personnes pour obtenir 10 entretiens. Euh, voilà, c'est difficile de faire en sorte qu'une personne accepte de euh, s'entretenir pendant une heure et demie, mais à la fin de chaque rencontre, peut-être. Est-il utile de demander d'autres références? Y a-t-il d'autres personnes de votre connaissance avec lesquelles je devrais parler? Euh, Êtes-vous disposé à, à parler en ma faveur? Est-ce que je peux contacter telle ou telle personne qui m'a dit que je devrais euh, vous contacter? Vous connaissez Jolene qui dira, oui, oui, je la connais. Oui, je crois que cela est tout à fait exact. Et je vous encourage tous, ne vous découragez pas si vous n'obtenez pas des réponses immédiates. Comme Mike l'a dit, peut-être faut-il envoyer des douzaines de mails pour obtenir une seule réponse. Mais cela ne veut pas dire que cette réponse unique, cet entretien unique ne sera pas tout à fait utile. Clairement, il faut continuer d'avancer et d'établir le contact avec des clients potentiels. En fait, je vais demander une question à Rhonda et à Kevin, la même question en fait. Quelles sont des stratégies, quelles sont des stratégies supplémentaires euh, qui pourrait intéresser nos spectateurs pour organiser des entretiens ou des rencontres à l'étranger. Eh bien, une des stratégies consiste à tirer parti des gens qui sont déjà sur place pour vous aider. Par exemple, dans les grandes villes du monde, il y a des organisations telles que les chambres de commerce, les organisations commerciales, les consulats. Eh bien, ces structures sont très heureuses pour vous aider à démarrer. Mais il faut leur faciliter la tâche pour qu'elles vous disent oui. Alors faites en sorte que votre Introduction que vous leur envoyez ne constitue qu'un texte de deux ou trois lignes et ça, c'est un, un pitch, un texte que ces gens vont pouvoir envoyer pour obtenir ces premiers contacts. Et ensuite, ça fait boule de neige, ça ne fait que grossir au fur et à mesure et donc ça devient plus facile. Oui, tout à fait. Kevin, avez-vous quelque chose à, à dire sur la base de votre propre expérience? Eh bien, moi, je dirais, oui, qu'il est tout à fait essentiel que vous établissiez la confiance avec vos clients potentiels dans ce marché dans lequel vous cherchez à vous implanter. Il faut faire cette découverte de la clientèle. Il faut poser des bonnes questions, il faut à l'écoute, il faut savoir quelle est la valeur que recherchent ces clients. Et je crois que Ronda a pratiquement tout dit. Oui, merci. La question suivante du public est la suivante. Quelles sont les stratégies qu'il faut connaître par rapport à un nouvel écosystème, Kevin? Eh bien, il faut commencer par des recherches Google, faire des études de terrain, mais il faut avoir des voir le client en personne, le, les yeux dans les yeux, établir cette confiance. Il faut cette s'implanter au, au niveau local le plus vite possible. Et ainsi, vous pourrez développer des relations et apprendre euh, sur cette base auprès de ses clients. Rhonda, euh, souhaitez-vous ajouter quelque chose oui, je crois que Kevin avait tout à fait raison. Il est très important de s'implanter très vite au niveau local, mais il y a une chose qui est très utile, c'est d'établir une cartographie, obtenir euh, toute la documentation nécessaire, Et, mais oubliez toutes vos hypothèses par rapport euh, aux acteurs clés, mais faites... Comment est-ce que l'information circule Comment est-ce que les données et les fonds circulent Et ensuite, euh, tester vos hypothèses. Euh, on enseigne ça dans toutes nos classes. Et ça, pour moi, c'est fondamental, parce que tout cela, je ne peux pas forcément le garder en tête. Mike, vous êtes avec l'incubateur Hilson. Quelles sont les stratégies que vous conseilleriez euh, si l'on essaye de développer, de connaître un nouvel écosystème à l'étranger, eh bien, il faut connaître qu'ils sont les gens super connectés, qui sont les gens qui ont beaucoup de points dans ce réseau. S'agissent-ils des empreneurs, des incubateurs, euh, des espaces de travail, des prestataires de services Les cabinets d'avocats peuvent être utiles s'ils ont beaucoup de contacts euh, dans l'industrie, par exemple. Nous travaillons avec beaucoup de cabinets d'avocats qui connaissent bien les startups, les investisseurs, voire les clients et ça c'est très important et ces gens peuvent donc vous présenter. Oui, tout à fait. La prochaine question du public est la suivante. Est-ce que vous recommandez de participer à des conférences dans divers marchés pour rencontrer des clients potentiels euh, pour ma part, euh, j'ai mon opinion, Je, ensuite ce sera aux panélistes d'intervenir, mais nous, quand nous avons des équipes qui font de la prospective de la clientèle, clairement, nous conseillons de participer à des conférences dans ce marché parce que cela constitue un, un hub, une plaque centrale pour l'industrie dans la région où les gens se rassemblent et là on obtient beaucoup euh, de résultats. Là, vous rencontrez des centaines de personnes, tout simplement du fait de participer à une manifestation pendant un seul jour. Moi qui travaille avec les start-up, et je vois que participer à des conférences, c'est tout à fait euh, bénéfique. Ça aide à développer des relations, cela vous aide à obtenir de vos, nouveaux clients. Mais passons ensuite à Mike. Est-ce que vous recommandez des conférences? Quelle est votre expérience? Oui, je recommande les conférences. Comme Kevin l'a dit, c'est bien de rencontrer les gens en tête à tête, c'est très utile et cela crée un espace très dense. Il y a beaucoup de gens très intelligents avec lesquels vous allez interagir. Ces molécules dans un espace restreint vont rebondir avec beaucoup de personnes. Vous pourrez rencontrer des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Vous ne saviez pas que vous deviez les rencontrer et ensuite il y a toute cette connectique qui vous permettra de vous développer dans ce marché. Oui tout à fait. Rhonda, Kevin, Avez-vous une expérience particulière à nous raconter une expérience que vous avez pendant une conférence Oui, bien sûr, j'ai des exemples de ne pas avoir été en mesure d'aller participer à une conférence, mais j'avais examiné le programme de la conférence qu'en général on publie en ligne. Donc si vous n'êtes pas en mesure de vous rendre personnellement sur place, Commencez simplement euh, à vous connecter avec les participants euh, par, en ligne, bien sûr, et leur dire « voilà, désolé d'avoir raté votre exposé lors de telle ou telle conférence euh, ». Les gens, en réalité, se sentent flattés euh, de savoir que vous les avez pris en compte, que vous avez voulu les écouter. Oui, excellent, tout à fait. Kevin Oui, bien sûr. se rendre à des conférences peut être parfois très coûteux, surtout pour de jeunes entrepreneurs qui parfois même encore font des études et vivent de bourses d'études. De bourses mais de toute façon, saisissez toutes les opportunités et, et posez des questions. Euh, prenez contact avec les organisateurs de la conférence euh, J'étais étudiant là, auparavant et bien sûr, euh, savoir que me rendre à une conférence m'aurait permis de rencontrer centaines de gens n'était pas possible malheureusement, mais j'ai pris contact malgré tout. Oui, tout à fait. Si participer à une conférence relève d'une décision financière. Prenez contact avec les organisateurs essayez de voir s'ils pourraient, par exemple, vous subventionner ou vous réduire le prix d'inscription, car souvent, les organisateurs de conférences sont très souples. Nous retournons à Windhoek pour une question. Lorsqu'il s'agit de s'implanter à l'étranger, quels sont les facteurs à prendre en compte ronda Eh bien, tout nous ramène aux fondamentaux. Est-ce que le marché dans lequel vous plantez, vous implantez, ont des problèmes que vous êtes à même de résoudre Par exemple, récemment, nous avons travaillé avec une entreprise qui avait une sonde d'un détecteur pour les langes. Et oui, on aime savoir quelle est l'activité d'un de ce genre de choses. Et lorsqu'ils ont voulu s'implanter aux, aux États-Unis, ils se sont sentis découragés parce qu'ils euh, ont constaté que les parents, les mamans ici aux États-Unis n'étaient pas du tout intéressés par ce genre de détecteur de langes pour bébés. Donc, comme je vous le disais, soyez prêts et disposés à être étonnés. Étudiez le marché. Il faut savoir si le problème que vous essayez de résoudre... Existe vraiment dans le pays où vous pensez vous implanter Oui, excellent exemple. Vous ne voulez pas essayer de pénétrer sur un marché qui n'a pas besoin de solutions que vous offrez. Donc là, la découverte, ce que nous appelons la découverte, est très important. Euh, Consacrez votre argent et vos efforts à découvrir ce dont le marché a vraiment besoin. Kevin, avez-vous autre chose à ajouter euh, quels sont les éléments à prendre en compte lorsque vous décidez d'aller vous implanter dans un nouveau marché Oui, il est particulièrement important que nous prenions contact et nous sachions quel est l'environnement, l'écosystème social d'un pays. Par exemple, si vous offrez des services de réfrigération, il faut savoir si ce service va être utile pour les maîtresses de maison dans le pays où vous pensez vous implanter. Il faut savoir comment se font les achats d'aliments dans ces marchés. Si vous allez au marché tous les jours, cela prend pas mal de temps, bien évidemment. Vous offrirez dans ce cas-là une solution, peut-être si vous offrez des systèmes de réfrigération. Donc il faut savoir, il faut mieux connaître l'environnement social, euh, familial du pays dans lequel vous pensez vous implanter. Il faut comprendre qu'il y a de multiples facteurs à prendre en compte avant que de penser à vous installer. Oui, tout à fait. Donc ce n'est pas simplement connaître le problème que l'on pourrait résoudre, pour le client possible. Il faut également savoir quels sont les facteurs qui ont une influence sur la situation. Y a-t-il des éléments qui empêcheraient à votre start-up d'être une réussite sur un marché C'est cela qu'il faut connaître. Oui, en effet, parlons de la chaîne d'approvisionnement, la capacité d'importer ou d'exporter les produits de ces nouveaux marchés. C'est très différent. Il y a des impôts à prendre en compte. Vous êtes disposé à les pays ou non, vous devez le savoir. Et puis, il y a aussi une différence, le décalage horaire. Les fuseaux horaires sont importants. Si vous souhaitez vous implanter dans un pays qui se trouve à un décalage horaire de 12 heures et de vous disposer à avoir des entrevues à minuit, par exemple. Si vous êtes le seul fondateur d'une entreprise, c'est très difficile de s'implanter dans des zones géographiques très différentes. Euh, la première fois dès le début. Alors pensez plutôt à résoudre les problèmes chez vous avant de penser à vous implanter dans un pays très éloigné. Il faut savoir dans quel est le marché vers lequel vous souhaitez euh, vous élargir. Très important à propos des fuseaux horaires, le marché interne n'est pas tellement... Euh, énorme, donc vous pourriez penser à une région géographiquement plus proche euh, pour commencer, disons, et surtout euh, commencer des transactions quotidiennes. Question suivante. Quels sont les éléments juridiques et commerciaux qui sont à prendre en compte en cas d'expansion vers l'étranger Kevin. Euh, eh bien, il faut veiller à comprendre le cadre réglementaire dans le pays où vous pensez, et vous implanter, euh, il faut bien évidemment qu sont les, savoir quels sont les services financiers qui existent, de quelle façon ils sont régulés, euh, l'environnement que. Euh, réglementaire, et qui peut avoir une profonde influence sur la façon dont vous envisagez votre entreprise. Y a-t-il une stratégie que vous suggéreriez à, à nos spectateurs lorsque vous êtes vous attaquer à ce problème Oui, la recherche, la recherche approfondie et dès le début, Et je conseille que vous consultiez des professionnels euh, dans le pays où vous souhaitez vous installer, il est particulièrement important d'avoir des informations précises et correctes N'oubliez pas euh, qu'il est indispensable de respecter euh, la législation, la réglementation du pays où vous pensez vous implanter. Euh, faute de quoi vous serez peut-être soumis à des, des amendes extrêmement coûteuses. Donc prenez contact avec des professionnels. Ronda, qu'avez-vous ajouté Y a-t-il des éléments juridiques, réglementaires euh, qui ont une influence sur votre démarche Kevin en effet, vient de dire qu'il faut être absolument volontariste, par l'avis des professionnels, des experts. Autre chose que je recommanderais, est de suivre les informations euh, politiques, par exemple, savoir ce qui se passe dans le pays en question. Cela vous permettra-t-il un essor ou non Comprenez ce qui se passe et aussi ayez des contacts sur le terrain. Magnifique. Mike, nous sommes ici à Washington, proche de, des organes législatifs. Alors, y a-t-il à votre avis une stratégie particulière, une recommandation que vous présenteriez à nos spectateurs euh, lorsqu'il s'agit de l'aspect euh, législatif juridique Oui, parlez à ceux qui vous ont précédé euh, sur ces marchés. Ce ne doit pas nécessairement être dans le même segment de marché, ce ne doit pas être un concurrent immédiat, euh, mais voyez ce qu'ils ont fait, comment ils ont pu réagir à la situation. Posez-leur des questions, demandez-leur ce à quoi vous devez vous attendre, ce qu'il faut planifier, euh, quels sont les montants que vous allez devoir consacrer à votre implantation. Euh, ayez donc euh, des informations sur la façon de faire démarrer votre entreprise dans un nouveau pays. Oui, tout à fait. Prenez contact avec ceux qui ont fait tout cela avant vous. C'est un outil extrêmement euh, précieux. Pour ceux d'entre nous qui veulent nous rejoindre, euh, vous regardez la conversation Gistec Connect sur le développement de clients télétrangers. Me rejoignent Mac Mullong, Rhonda Schroeder et Kevin Barrow. Et euh, j'écoute vos questions. Vous pouvez donc présenter vos questions sur le chat space à côté de la vidéo, sur Twitter, en utilisant le hashtag Connect. Une autre question. Quelles sont les erreurs les plus courantes que vous faites lorsque vous essayez de vous élargir vers l'étranger? Mike. Oui, j'ai moi-même commis ce genre d'erreur, sans aucun doute. Lorsque j'ai voulu une expansion beaucoup trop rapide à l'étranger, avant que d'avoir réuni les capitaux et l'équipe de travail qui allait pouvoir vous appuyer. Euh, Lorsqu'il s'agit de travailler dans des monnaies différentes, en différents horaire différent, il faut connaître les marchés, euh, car ils peuvent être totalement différents de ce que vous pensez. Quel est le montant qu'un client serait disposé à pied pour votre produit euh, Pensez-vous que cela vaut 20 dollars euh, ou 100 dollars Posez-leur la question de savoir ce qu'ils ont dépensé le mois précédent pour résoudre le problème. Donc, euh, n'écoutez pas, pas ceux qui vous disent « oui, c'est parfait, 300 dollars, c'est magnifique », alors qu'en réalité, déjà, ils payaient trois fois plus. Oui, bien sûr une façon efficace de poser les questions aux clients. C'est très exactement ce que vient de dire Mike. Euh, Posez-leur la question de savoir ce qu'ils ont fait dans le passé pour résoudre les problèmes qu'ils confrontent. Combien avez-vous dépensé pour résoudre ce problème Ça vous donnerait une idée beaucoup plus réaliste du seuil de prix que vous pouvez demander à vos possibles clients. Quelles sont les erreurs que font les start-up alors qu'elles cherchent à s'implanter à l'étranger, dans de nouveaux marchés Eh bien, trop souvent, elles ne sont pas disposées à changer une fois que la situation change. Et euh, d'ailleurs, euh, je pense à moi-même, dans un passé pas trop lointain. Nous offrions une solution et cette solution avait bien fonctionné, avait donné des résultats. Et donc, nous voulions continuer sur cette même voie, mais ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Il faut être souple, être disposé à changer, au... alors que les circonstances et le contexte changent. Oui, excellent. Les situations sont en mutation constante. Si vous voulez réussir comme start-up, vous devrez vous adapter à ces changements. Kevin, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez ajouter Non, ces deux réponses étaient excellentes. Il faut euh, euh, aussi penser à toute la valeur que peut vous offrir un partenariat dans le nouveau pays. Cela vous donne un accès. Vous pouvez le faire par la voie d'une acquisition, par exemple, euh, ou euh, d'une prise de participation. Bien, revenons à des questions de nos participants en ligne. Comment focalisez-vous vos ressources lorsque vous entrez un nouveau marché? alors que vous avez toujours une exploitation dans le marché actuel. Oui, ça peut être difficile, en effet, cela veut dire que vous allez devoir décider de vos priorités, voir ce qui est urgent et par rapport à ce qui est important, voir les nouvelles stratégies. Euh, pensez aussi que les choses ne doivent peut-être pas se faire dans les 24 heures suivantes, si une commande a été... Égaré, vous vous rendrez compte que vous avez besoin d'un système de triage. Ça peut être plus important qu'une une expansion énorme dans un nouveau marché. Euh, Bloquer du temps sur votre calendrier. Par exemple, pensez pendant 4 heures, mardi, je vais me concentrer sur tel marché ou tel segment de marché. Essayez donc de définir vos priorités. N'essayez pas de sauter de l'un à l'autre, parfois dans des devises différentes, dans des langues différentes. Approfondissez votre influence sur un marché pendant quelques heures et ensuite passez au segment suivant. Rhonda, avez-vous une expérience en la matière dans votre vie précédente lorsque vous étiez entrepreneur Comment focaliser vos ressources pour entrer sur un nouveau marché Oui, ce qu'on vient de dire est tout à fait correct, vous devez rapidement voir clairement quelle est la taille du marché que, sur lequel vous entrez. Vous pouvez avoir des hypothèses à propos de la taille du marché, mais si le marché est inférieur à ce que vous pensiez, vous devez rapidement le comprendre pour pouvoir mieux hiérarchiser vos priorités. Kevin, avez-vous connu d'autres expériences Y a-t-il eu d'autres stratégies dans le cadre d'une expansion à l'étranger pour protéger votre fonds de commerce existant Oui, tout à fait. Un élargissement à l'étranger est une énorme décision pour une entreprise. Cela nécessite du temps, des ressources, et c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus coûteux qu'auparavant. Alors, il est très important de gérer cette problématique le plus tôt possible pour que tout le monde adhère. En effet, euh, vous avez dit euh, quelque chose de tout à fait pertinent. Il faut que votre équipe adhère parce que ce sont ces gens-là qui seront sur le terrain pour faire le travail. Et si vous n'avez pas un soutien total, si l'équipe ne pense pas qu'il s'agit d'une bonne stratégie, dans ce cas, effectivement, il s'agira de beaucoup de travail pour eux. Et ce sera très difficile un spectateur en ligne nous demande si un, potentiel, un client potentiel me pose des questions sur mon produit et y a-t-il des de, de, euh, licences d'exportation obligatoires qui permettent l'exportation. Euh, Kevin, ou, oui. Il ne faut pas oublier ce problème. Euh, C'est... Euh, c'est un préalable obligatoire avant l'exportation, mais il faut faire tout ce travail d'enquête par rapport à la propriété intellectuelle, s'il est protégé ou non. Il faut comprendre quels sont les droits de propriété intellectuelle dans le pays en question. Et Si vous n'avez pas tous les titres de propriété, là, il faut obtenir des conseils juridiques pour bien comprendre le fonctionnement de la loi dans ce pays pour permettre une exportation éventuelle. Il faut demander de l'aide et il faut aussi signer des contrats qui explicitent clairement quelle est, quelles sont les modalités de coopération sur ce nouveau marché et cela pourrait déboucher sur une détention de l'entreprise et ainsi vous pourrez vous doter euh, d'un nouveau partenariat. En effet, Rhonda, avez-vous des anecdotes ou des expériences en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle dans le cadre d'une expansion à l'étranger Pas dans mon cas, mais comme l'a dit Kevin, il faut avoir un cours express sur tous les sujets en question, alors je vous conseille de regarder encore une fois, encore et toujours, ce que vient de dire Kevin. Oui, Kevin, c'était très utile ce que vous avez dit. Je crois que Mike a une anecdote en ce qui concerne la propriété à l'étranger. Une des sociétés que j'ai parrainées, avait un problème parce qu'il s'agit d'une société super copie. Euh, C'était un produit euh, à protéines à base d'huile de noix de coco avec du café. Ils cherchaient à s'implanter aux États-Unis, mais il y avait également une société de distribution de marijuana qui avait le même nom au Canada, qui vendait aussi des produits en Europe. Ils ont travaillé avec les juristes et ils ont changé de nom, de marque. Et ils ont appelé ce café KITU. Ils ont fait une recherche à l'échelle mondiale. Ce nom n'existe nulle part ailleurs. Dans tous les marchés, ils chercheraient à s'implanter. Avec le temps, ils pourraient le faire parce qu'il n'y aurait pas de préoccupation en matière de marque déposée. Il y a également ce, ce, le, le, les lettres K. Ça ressemble à Coca-Cola. Et ça, ça a très bien marché à l'échelle mondiale. Donc, on est prêt à être à l'étranger, avoir le nom de marque, le logo. Et bien sûr, le KITU. Ça ressemble au, au régime QT que connaissent beaucoup de gens, et donc euh, en donnant un nom, en donnant une marque, ça, ça sonne connu, mais cela n'est pas en contradiction avec des marques connues à mesure que vous cherchez à vous établir à l'étranger. Oui, tout à fait. Et vous devez réfléchir au nom de l'entreprise et à votre nom, au nom de votre marque. Non seulement y a-t-il des brevets qui sont importants pour protéger les technologies, mais il faut éviter de communiquer le mauvais message par rapport au nom de l'entreprise. Et il faut faire cette étude en amont avant de s'établir à l'étranger pour savoir s'il y aurait éventuellement des interprétations différentes du nom de votre produit, de votre marque à l'étranger. Et ça, il faut le faire. Il y a une question qui nous vient de Windoc Namibie. Elle est la suivante quelle est l'efficacité et la précision des études de marché en ligne pour un marché potentiel Ronda Eh bien, je crois que c'est une bonne base de départ parce que mes il n'y a rien qui remplace la découverte de la clientèle. Il faut parler aux gens qui pourraient avoir un problème que vous cherchez à résoudre. Il faut tout comprendre à leur égard. Tout simplement, on ne peut pas obtenir cela simplement en faisant de la recherche en ligne. Peut-être aurez-vous des idées sur la dimension du marché, mais rien ne remplace la découverte de la clientèle. Merci, Rhonda. Kevin, quelle est votre propre expérience en matière de recherche en ligne? Est-ce que ça a été utile, bénéfique pour vous? Bon, l'étude de marché en ligne, c'est tout à fait efficace, mais il faut comprendre qu'est l'expression des questions, la réalité c'est que dès que une étude de marché en ligne est publiée, elle devient tout de suite dépassée, obsolète parce que le marché est en changement constant évolutif, tout devient obsolète très rapidement. Bon, cela peut vous aider à comprendre certaines choses, mais vous n'avez pas une connaissance approfondie, en fait, du marché en question. Oui, merci beaucoup. Mike, avez-vous fait l'expérience euh, euh, positive ou négative euh, des études de marché en ligne. Oui, je suis d'accord avec Rwanda. Oui, c'est une base de départ. Ça représente les 20 premiers du travail pour comprendre est-ce que ça en vaut même la peine de discuter avec les gens de ce marché ou est-ce que je dois m'adresser ailleurs? Euh, bon, si le marché est suffisamment dimensionné, ensuite, il faut faire la découverte de la clientèle, discuter avec des gens, des clients potentiels sur le terrain qui sont là-bas, des gens qui pourront confirmer votre hypothèse. En fait, nombre des activités initiales euh, porte sur une hypothèse, faites le test de l'hypothèse et ensuite analysez les données, examinez vos notes, euh, discutez avec les collègues pour voir si effectivement cela a du sens. C'est ce que l'on m'a dit pour essayer de paraphraser, pour répéter les choses que vous avez entendues durant l'entretien et cela peut vous aider à obtenir les réponses valides par rapport à la question que vous vous posez. Oui, ce sont euh, des réponses très pertinentes. Pour résumer, les études de marché en ligne sont une bonne base de départ, mais en fait, rien ne compare au fait d'être en personne sur le marché et de discuter en tête-à-tête -tête avec le client potentiel. Merci. Une question nous vient du Kurdistan. Elle est la suivante. Comment est-ce qu'un entrepreneur peut-il identifier et se connecter avec des investisseurs potentiels dans un marché étranger? Mike, à vous. Eh bien, je crois que angelistes, euh, les investisseurs providentiels qui sont sur ce marché, qui investissent dans ce marché, dans les industries. Et il faut parler avec d'autres entrepreneurs euh, qui ont eu des investissements et des relations ensuite demander d'être présenté auprès d'un investisseur. La plupart des investisseurs ne répondent pas forcément aux mails euh, envoyés spontanément. Donc, il faut discuter avec des gens qui traitent avec ces gens directement, qui font les présentations. Ça, c'est beaucoup plus efficace euh, pour que les gens seront prêts à discuter avec le téléphone. Et lorsque vous allez faire le pitch, lorsque vous allez rencontrer un investisseur, vous leur dites, nous sommes prêts à venir vous voir dans votre pays. Nous savons que vous voulez le meilleur de notre pays pour que vous soyez performant. Nous pensons que nous vous associons avec vous grâce à votre réseau, grâce à votre chaîne de distribution, grâce à la clientèle dont ont profité d'autres investisseurs-clients, eh bien, on pourra rebondir et créer des partenariats. Et cela peut être tout à fait valable. Je pense aussi que si vous allez auprès d'un investisseur et si vous leur dites que un investissement de 250 000 nous obtient ceci ou cela. Et si on peut se lancer sur le Kenya avec 250 000 dollars, et cela donne quelque chose de tangible que l'on peut acheter, et cet argent aura un impact réel sur la croissance de l'entreprise. Oui, tout à fait pertinent. Rhonda, avez-vous quelque chose à ajouter eh bien, moi, je pense que très souvent, oui, ce sont de très bonnes réponses et de très bonnes suggestions, mais je, il faut également réfléchir aux incubateurs et aux éclaireurs pour voir avec qui ces structures travaillent. Ces gens pourront donner des contacts à l'échelle locale. Et encore une fois, cela nous ramène aux fondamentaux. Tous les investisseurs auxquels vous allez parler, il faut connaître quels sont leurs buts stratégiques, quel le montant du chèque qu'ils pourront écrire. Et il y a une question qui est souvent... Oublié. Où sont-ils au niveau du cycle de vie de ce fonds Si quelqu'un est pratiquement à la fin du cycle de vie d'un fonds, eh bien, il faut comprendre quel est le montant, le solde qui leur reste, si l'on peut obtenir des informations à ce sujet. Et le dialogue sera tout à fait différent si quelqu'un est au tout début du cycle de vie d'un fonds. Par exemple, ils ont une grosse cagnotte à disposition, donc il faut bien comprendre quels sont ces dynamiques lorsque vous allez discuter avec ces clients potentiels. Oui, tout à fait. C'est une très bonne réponse. Kevin euh, y a-t-il quelque chose qui a été très efficace pour vous lorsque vous essayez de vous contacter avec des investisseurs à l'étranger? Moi, je dirais qu'il faut tout commencer avec vos réseaux à domicile pour voir si on pourra développer des passerelles auprès des investisseurs dans le pays. Et, et outre les investisseurs et le réseaux, je identifierai des sociétés nationales dans votre pays d'origine qui ont peut-être des opérations dans le pays cible. Peut-être, en, en l'occurrence, votre euh, produit pourrait-il être complémentaire. Et là, vous pourrez avoir accès à des capitaux. Et finalement, je conseillerais que si vous êtes dans l'espace de l'impact social, peut-être utile de penser aux fondateurs. Ce sont des... Des patronages du mécénat qui sont très utiles dans les pays et parfois il est plus facile d'avoir accès à ces structures-là que du capital risque. Et si vous faites quelque chose qui procure un, un bénéfice social, eh bien généralement, euh, euh, ce mécénat euh, a beaucoup plus de chances de réussir. Et j'ajouterai aussi la chose suivante. La plupart des investisseurs, en tout cas aux États-Unis, ont une très forte présence sur Twitter. Et Twitter peut être un outil très utile pour contacter des investisseurs, pour savoir quel est leur état de réflexion par rapport au marché, qu'est-ce qui les passionne, et pour vous contacter avec des autres entreprises qui ont été financées par des investisseurs. Il y a Twitter, les réseaux sociaux, tout cela peut constituer un outil utile pour contacter des gens et développer des relations. Il y a une question qui nous vient de Tunisie, quelles sont des stratégies utiles pour identifier des partenaires et des distributeurs clés dans des marchés étrangers? Rwanda, qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, je pense, là, en l'occurrence, il faut revenir à Google et faire de la recherche en ligne pour comprendre qui fait quoi, comment et où. Oui, tout à fait. Alors, pardonnons on va utiliser la découverte de la clientèle en personne pour connaître les besoins de la clientèle, mais lorsque l'on cherche à identifier des gens que l'on veut contacter, on utilise Google et Internet. Mike... Uh qu'en pensez-vous? Oui, eh bien moi, j'ajouterais qu'il faut discuter avec des gens dans votre pays d'origine qui importent des produits de ce marché et avec qui traitez-vous? Si vous vendez des boissons, y a-t-il d'autres boissons qui sont distribuées, qui sont les plus gros distributeurs de boissons et ensuite, vous faites un peu de recherche pour savoir qui travaille là-bas, qui sont les acheteurs, qui sont les comptables, avez-vous d'autres contacts, allez-vous sensibiliser des gens, surtout si vous préparez un voyage vers ce marché, ça c'est un très bon moyen d'avertir. Écoutez, je serai en ville chez vous pendant quelques jours. J'aimerais bien vous rencontrer. Je serai là de lundi à mercredi. Ensuite, on repartira ailleurs. Je crois que là, il y a une excellente occasion pour flatter le ego. Je sais que vous êtes immense. Vous seriez formidable pour notre entreprise. Nous aimerions nous associer avec vous. Cela vous permettra de... Fixez ce rendez-vous pour veiller à ce que votre produit soit en phase avec leur système de distribution et leurs acheteurs. S'ils ont un réseau de 1000 pharmacies et si vous êtes dans les produits santé, mais s'ils ont un réseau de 1000 pharmacies et si vous vendez euh, des vêtements sportifs, peut-être cela ne cadre-t-il pas. Il faut bien veiller à ce que tout soit sans, en alignement par rapport au canal de distribution que vous recherchez pour ce nouveau marché. Oui, tout à fait. Je, je suis d'accord. Il est très important de faire cela et cela peut être utile lorsque vous aurez identifié les gens que vous souhaiterez contacter, de préparer un voyage vers ce, vers ce pays ou au moins contacter ces gens dites-leur que je serai dans votre ville pendant trois jours, nous aimerions beaucoup discuter avec vous, ce sera très utile parce qu'ainsi les gens vont réagir, répondre euh, parce que cela flatte leur ego s'ils savent qu'il y a une date limite il y a une question qui nous vient de, du Liban et on nous demande à quel stade d'une start-up faut-il envisager une expansion à l'étranger. Kevin, qu'en pensez-vous Eh bien, la réponse, c'est seulement lorsque c'est approprié. Il n'y a pas de règle pour l'élargissement à l'étranger. À Londres, par exemple, où j'étais localisée, on peut avoir accès aux ONG, euh, au gouvernement, au secteur financier, sur le même marché, sans devoir euh, prendre l'avion et voyager pendant 20 heures. Non, à Londres, je pouvais, euh, j'avais tous les contacts, je trouvais toutes les informations nécessaires. Et Londres euh, avait, bien sûr, des contacts, une ville très internationale. Et je pouvais facilement, à partir de Londres, prendre contact avec mon pays d'origine. Mais comme a dit Mike, pour certaines entreprises, il vaut mieux rester là où vous êtes avant de penser à un élargissement d'implantation à l'étranger. Souhaitez-vous souhaitez ajouter quelque chose Non, c'est une excellente réponse. Et j'ajouterais. Que Ne pensez aller à l'étranger ou ailleurs qu'après avoir vraiment épuisé ce que vous avez à faire sur votre marché, surtout aux États-Unis où le marché est énorme. Euh, j'ai perçu des signaux de l'Asie, j'ai décidé d'exporter vers des marchés asiatiques, et cela a bien fonctionné pour moi. Mais il faut être à l'écoute du signal, savoir ce qui se passe, où, quand et comment. Très utile une question de notre groupe en Namibie qui aimerait savoir quelles sont les façons créatives de faire de la publicité par le biais des réseaux sociaux ou par d'autres moyens pour conquérir des clients eh bien, une façon d'utiliser les ressources, les médias sociaux et de prendre contact avec les influenceurs, les gens qui ont une présence énorme, parfois il faudra les payer, mais à d'autres, si vous leur envoyez un produit gratuitement, euh, vous leur demandez de l'essayer, euh, s'ils aiment le produit, d'en faire la publicité sur les réseaux sociaux. Si vous leur donnez, par exemple, ce qu'ils devraient dire, voilà les avantages, les bénéfices de ce produit, je ne leur laisserai pas le soin d'écrire le message car vous voulez contrôler ce que l'on dit de vos produits, vous voulez le maîtriser et pour bien démontrer la valeur du produit qui est le vôtre mais pensez euh, à personnes qui suivent ces influenceurs, c'est une façon de sensibiliser et développer des efforts sur le marché pour conquérir de nouveaux marchés. Lorsque on reverra cette personne, par exemple lors d'une manifestation sportive, euh, vous, votre public pourra penser j'aimerais être comme X Y ou Z, et donc j'emploie le même produit. Donc, il faut acquérir, il faut prendre contact avec les influenceurs, c'est très utile sur les réseaux sociaux. Oui, ça peut être utile particulièrement en le cas de produits de consommation. Mais, Rhonda, comment euh, acquérir des marchés euh, si votre produit n'est pas nécessairement un produit de consommation Eh bien, tout cela dépend véritablement de qui va être votre client Un outil que vous pouvez utiliser de façon euh, facile, par exemple, euh, Google, en posant des hypothèses et en les mettant à l'essai. Google Ads, la publicité sur Google vous permettra d'identifier les possibles clients afin de mieux connaître leurs intérêts, leurs fonctions, leurs objectifs, ce qu'ils recherchent sur Google eux-mêmes lorsqu'ils cherchent quelque chose qui pourrait résoudre le problème, le problème que mon produit est destiné à résoudre. Kevin, souhaitez-vous ajouter quelque chose Oui, en effet, euh, nous mettons euh, euh, nous utilisons par exemple les euh, documents blancs qui montrent la proposition en profondeur, euh, euh, qui illustrent ce que vous faites. Euh, C'est une façon de euh, démontrer, euh, non pas tellement en vous concentrant sur votre technologie et votre plateforme, mais en vous concentrant sur le client qui doit devenir le héros euh, de cet exercice. Écoutez le client afin que d'autres peut-être re, se retrouvent et se reconnaissent en ce client. Oui, en effet, il faut se retrouver dans l'anecdote, se reconnaître, euh, euh, se rendre compte euh, que cet avantage que vous offrez euh, est vraiment ce qui compte. Alexandrie en Égypte, un spectateur nous demande comment peut-on surmonter la crainte d'un vendeur non connu dans un pays, d'un néophyte. Une façon de le faire est de tenir compte des projets technologiques, de prendre des contacts sur les nouveaux marchés par le biais de partenariats. Par exemple, nous avons pris contact avec les services Amazon, tout le monde connaît Amazon. Si vous êtes accepté par Amazon, cela éveille la confiance chez votre possible client. Recourez à la technologie, grâce à cette technologie vous pourrez créer un contact avec un nouveau client qui se sera rendu compte que vous avez du succès, par exemple, dans notre cas sur Amazon, et donc, ils pourraient penser qu'ils vont avoir le même succès. Connaissez votre client. Euh, Prouvez-leur, grâce à des projets pilotes, que vous avez déjà produit euh, des idées de qualité et qui leur sont utiles. Donc, ayez ces contacts, avancez petit à petit. Essayez de convaincre votre client en lui présentant les choses d'une façon telle à ce qu'elles soient dépourvues de risques pour lui. Cela vous permettra de vendre votre Moneybook plus facilement. Oui, en effet, mettez au point un projet pilote, ou faites peut-être une petite démonstration, donnez un exemple, offrez un exemple de ce que vous êtes à même de faire. Oui, cela vous permettra peut-être d'arriver à un contrat plus large. Comment surmonter la crainte du client, en effet, vis-à-vis -vis de quelqu'un d'inconnu comme vous pouvez l'être Eh bien, il faut commencer de façon limitée. Il est important, comme entrepreneur, vous êtes nouveau sur un marché c'est de respecter vos promesses, de construire la confiance, d'être disposé aussi à changer votre comportement tenant compte des besoins du client. Par exemple, si vous envoyez vos colis par FedEx, mais votre client souhaite utiliser DHL, même si c'est un problème pour vous, vous faites-le. Faites-le car vous répondrez ainsi aux besoins du client. Oui, très bonne idée. Il faut le répéter. Le client est le roi dans cette situation, c'est lui le patron. Et vous devez répondre à ça, particulièrement si vous souhaitez établir un réseau de nouveaux clients dans un nouveau pays. Vous voulez donc que ces nouveaux clients soient vos meilleurs avocats. Mike, quelle est votre expérience Comment surmontez-vous les craintes que vous pourriez veiller sur un nouveau marché oui, lorsque nous avons commencé, par exemple, à vendre des lunettes solaires dans le monde, nous avons essayé de voir quels étaient les prix sur les marchés et le... qui nous avons utilisé, par exemple, le courriel électronique. Euh, N'oubliez pas que votre courriel doit être bien écrit, bien rédigé, sans faute d'orthographe si vous pouvez l'écrire en anglais ou dans la langue locale, ayez quelqu'un qui vérifie pour être sûr que la signification est exactement celle que vous souhaitez. Ne faites surtout pas d'erreur, il n'y a rien qui plus le doute euh, qu'un courriel, euh, qu'un email mal rédigé dans une langue étrangère. N'oubliez pas cela. Oui, en effet, c'est tout à fait vrai. Il faut le dire et le répéter. Si vous prenez contact avec des clients dans un pays étranger, faites de votre mieux pour communiquer d'une façon à faire comprendre, à éveiller crédibilité, à faire comprendre votre expérience, à les convaincre qu'ils doivent absolument travailler avec vous. Bien, il nous reste le temps d'une question seulement de la part de nos spectateurs, un groupe à Beritech au Liban qui aimerait savoir la chose vente. Quelle est la meilleure façon de trouver les meilleurs fournisseurs sur un nouveau marché Ronda. C'est une question très difficile et ça nous ramène de toute façon à ce que nous avons dit depuis le début. Prenez contact avec des experts locaux, des comptables, des avocats locaux. Euh, connaissez le marché local. Euh, Mettez à profit la relation que vous avez déjà, peut-être même, dans votre pays. C'est la culmination. Connaissez le marché local. Kevin. Non, Ronda l'a parfaitement bien dit. Mike. Excellent travail, Ronda. Bien, après toutes ces excellentes réponses, j'ajouterai quelques mots. Prenons en compte le fait que vous n'aurez peut-être pas besoin d'un fournisseur local. Vous pourriez peut-être utiliser un fournisseur qui existe déjà dans votre pays euh, de base. Vous n'avez peut-être pas besoin de recréer toute votre chaîne d'approvisionnement dans un nouveau pays. C'est à prendre en compte. Bien, nous avons presque fini. Mais avant de conclure, j'aimerais demander à chacun de nos invités de nous dire quelles sont les choses les plus importantes qu'on y dit ce matin. Eh bien, il faut s'investir dans la découverte de clés en eux, ne pas rester paralysé par vos propres hypothèses. Ayez une série de questions à poser. Une des ressources que je propose, c'est un livre électronique qui est de John Gibbera que vous retrouverez sur Amazon. Vous pouvez le lire en 30 minutes. Vous y trouverez une série de questions utiles et Apprenez aussi à dire merci à vos clients, à comment rédiger un mail, euh, vous souhaitez peut-être envoyer par la suite une version plus à jour, obtenez des retours d'informations et surtout, euh, soyez passionné par votre client, mais non pas par votre propre solution. Oui, excellente idée. Rhonda. Que peuvent retirer nos spectateurs de ce que nous avons dit Ce que vient de dire Mike, absolument, continuez de penser aux fondamentaux. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution magique. Focalisez-vous sur les fondamentaux. Et C'est d'ailleurs très positif. Une fois que vous aurez appris euh, les qualifications, c'est parfait. Vous pourrez les reproduire partout dans le monde. Kevin, un dernier mot pour les spectateurs Assurez-vous que vous comprenez, que vos collaborateurs, votre entreprise comprennent ce qui se passe. Convainquez vos investisseurs, impliquez-les dans le processus de décision. Veillez à passer du temps sur le terrain, à voir le marché local, à comprendre le nouvel écosystème. Comment fonctionnent les influenceurs sur ce nouveau marché Mettez à l'essai vos propres hypothèses, et non pas une fois, mais de façon répétée. Découvrir le client, mais une fois, ne suffit pas. C'est un processus, c'est une démarche constante. Mieux comprendre le client, le comprendre de façon constante, afin de comprendre votre importance et votre pertinence par rapport à ce nouveau marché. Absolument, c'est tout à fait ça. En résumé, la découverte des clients peut être une chose difficile à faire, c'est un vrai défi, mais c'est la façon de construire une entreprise réussie. C'est important d'écouter, d'être à l'écoute du client, de traiter ce qu'il dit comme une information. Surtout, oubliez vos préjugés. Vous ne voulez pas interpréter la réponse du client en passant par le filtre de votre préjugé. Ne renoncez pas, le travail est difficile, mais vous y parviendrez. Je remercie tous nos spectateurs, nos trois invités et ces groupes du monde entier qui ont rassemblé des entrepreneurs pour qu'ils participent à la conversation. Nous avions euh, des... Euh, des spectateurs au centre Benjamin Franklin Saint à Saint-Pérez-le-Soul Honduras, à Quetzaltenango et à Guatemala, l'ambassade des États-Unis à Gaborone au Botswana, le centre culturel américain Wintouk en Namibie, le coin américain à en Namibie et le coin américain euh, Martin Luther King en Namibie euh, à Beyrouth en Tunisie le réseau des Jeunes pour la réforme à Monrovia, au Libéria, Unlead euh, Africa à Johannesburg, en Afrique du Sud, ICLX à, à Alexandrie, en Égypte. Et continuez entre vous la conversation sur Twitter, hashtag GISTECConnect et gistnetwork.org. Pour avoir toutes les informations sur le prochain programme, j'espère que votre, notre conversation vous aura intéressé. Au revoir à tous.